Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, j'ai planté la tente à Alonne dans les Hauts-de-France, pour rencontrer Romain, qui bosse aux établissements Lucien. Bonjour Laetitia. Salut Romain. Bienvenue chez nous. Merci, Tiens, ça va Tiens, je t'ai ramené un nouveau oh, produit. Canon, une nouveauté de chez vous c'est ça. Mais dis-moi, c'est pas plutôt alsacien la choucroute Ah non, elle est faite ici chez nous. C'est vous qui fabriquez euh, la charcuterie euh... C'est ça, c'est avec une viande d'origine de France. Ah bah tu vas me montrer ça, c'est ouais, parti. Qu'est-ce que tu fais toi comme job ici Alors ici, je suis chargé de marketing et de communication. Depuis combien de temps Ça va faire maintenant deux ans que je suis ici, euh, à ce poste-là. Alors parle-moi un peu des établissements Lucien. Alors les établissements Lucien, c'est une entreprise spécialisée en découpe de viande et ouais. fabrication de charcuterie. D'accord, les deux C'est ça on fait les deux. Depuis combien de euh, temps euh, Ça fait depuis plus de 70 ans qu'on travaille dans toute la France et dans le monde entier. Vous vendez à qui euh, À toutes sortes de collectivités locales, donc euh, tout ce qui est école, collège, des professionnels aussi, les restaurateurs. Et on est présent aussi en GMS, donc les grandes et moyennes surfaces. Et depuis peu, euh, on vend en particulier euh, grâce à notre site marchand. Quelles sont tes missions, Romain Alors moi, j'ai créé et j'anime... Euh, un site internet à destination du particulier. Ça, c'est nouveau, non C'est ça, c'est une nouveauté. Euh, c'est mon travail, c'était de créer et de mettre en place un site internet pour que le particulier puisse commander dessus. Du coup, tu fais de la com aussi pour promouvoir ton site. C'est ça, voilà. C'est moi aussi une partie de mon travail. Et euh, une autre partie de mon travail, c'est de travailler avec euh, la direction commerciale pour la mise en place de catalogues à destination là, du, du professionnel pour euh, bah, présenter les différents produits que l'on peut proposer aux établissements luciens. D'accord Et donc, une autre partie de mon travail aussi, c'est de prendre en photo les produits qui sont dans le catalogue. Dis donc, t'es polyvalent hein C'est ça, c'est une autre facette de mon métier. Et donc, euh, bah, je te propose qu'on aille en production parce que je dois prendre une photo pour un prochain catalogue. Allez, c'est parti Donc là, on est dans les ateliers de stockage. Donc euh, là, je vais récupérer le produit que je t'ai montré tout à l'heure. Et toi, tu viens souvent ici Moi, je viens récupérer les produits, donc euh, comme euh, la choucroute. Et euh, je viens chercher les produits ici pour ensuite euh, les, les, les prendre en photo. Là, actuellement, on est dans la partie boucherie. Wow, C'est impressionnant, où, ouais. toutes ces caisses. Euh... C'est là où est découpée la viande euh, qui va être ensuite envoyée aux différents clients. Tout type de viande Tout type de viande, donc toutes les familles, bœuf, porc, veau, volaille combien de tonnes euh, vendues par an euh... On est à 5000 tonnes par an, ah ouais, qui même. sont réparties en 50-50 entre la boucherie et la charcuterie. Et toi, la, la, le domaine de la viande, c'est un domaine qui intéressé dans ton parcours Alors moi, euh, tout ce qui est agroalimentaire, je connaissais pas du tout avant, avant d'arriver ici. C'était euh, un mystère pour moi, je ne connaissais pas du tout. Moi, j'ai un bac ES, Ensuite j'ai fait un DUT GEA et là depuis euh, trois ans maintenant je suis en école de commerce en spécialité marketing et communication. Il faut quelle qualité du coup si on veut être chargé de marketing, communication comme toi bah, Il faut être euh, autonome, savoir travailler en équipe aussi et aussi avoir un peu d'imagination parce que bah, pour la création de catalogues ou de visuels bah, ça demande euh, d'imagination. Bon bah, maintenant on va faire le shooting. Ouais et euh, bah allez, c'est à toi de faire mon travail. Ah bah ouais, hein. c'est vrai. Je teste ton job. Ouais. Alors est-ce que je vais être bonne photographe voilà, Moi, Tu parfait. me diras si elle est dans le prochain ouais. catalogue, hein, Ouais, je te dirai. Boucherie et plus particulièrement le porc. À point. Plutôt diplômé. C'est lié mais marketing administratif, il fait plus chaud dans les bureaux. Tiens Laetitia, je te ramène wow, le produit que je t'ai présenté bon. tout à l'heure. Et euh, donc c'est aussi mon produit préféré ici. C'est celui qu'on a shooté, mis en ligne. Ça, et c'est voilà. ton produit, bah c'est le ça. fil rouge de notre journée. Hein. C'est ça, voilà. Merci beaucoup Romain de m'avoir fait partager ton quotidien. Bah, merci à toi d'être venu. Et sachez que l'agroalimentaire recrute partout en France. Si vous avez envie de postuler dans une entreprise comme les établissements Lucien, eh n'hésitez pas pour bosser avec Romain, toute l'équipe. Et moi je vous dis à très bientôt. Le, la gourmandise m'appelle. Ciao Salut Oh, so boom.